Bonjour mes chers enfants, comment vous allez J'espère que vous vous portez à merveille. La vidéo que vous êtes en train de voir, ce sont des objets très magiques du Grand Métaloir, le puissant médium. Ce sont des objets capables de changer votre vie financière pour toujours et à jamais. Et ce sont respectivement le portefeuille magique et la valise magique du Grand Métaloir. Des objets qui sont là pour changer votre financière. Ce sont des objets qui produisent de l'argent par jour pendant 5 ans et leur utilisation ça n'a pas de conséquence. Pour toute personne intéressée, faites me contacter sur le numéro qui va s'afficher sur cette vidéo. D'accord